Domination, ça m'envoie domination pour la thématique. Ça m'envoie que tu... Ça m'envoie quoi. Euh, je veux être bien vu, mais pas détesté, ça c'est ok. Euh, ok, non. T'as as peur de te remettre en de te remettre en relation avec les autres euh, parce que tu as un côté euh, euh, t as, t as un émotionnel cristallisé que tu t'as pas encore euh, intégré en toi et c'est ça que tu projettes sur cette situation de marketing, des autres de euh, tout ce que tu me décris en fait et c'est tourné par ça il y a un vilain démon à l'intérieur qui se fait entendre parce que tu entends son grognement et tu ne veux pas aller voir ça parce que ça nécessiterait de, euh, de changer de danse de changer de pied de changer de position. Donc ça me vient, de me... ça me renvoie le côté euh... j'ai un point de vue dans ma vie qui est bien précis et je ne veux pas vraiment en changer. Ouais. Et je ne veux pas en changer parce que... Alors non. Et Quel point de vue t'as Derrière, qu'est-ce que ça m'envoie euh... Que je n'ai pas à faire grand-chose pour réussir. Que c'est les autres qui me doivent quelque chose et pas moi qui dois faire quelque chose pour les autres. Donc ça me parle de ta capacité à donner. Donc C'est le donner-recevoir chez toi. Mais plus ta capacité à donner. Est-ce que tu as des conditions pour donner hum, Voilà ce qui bloque ta créativité. Il ouais, y a un côté domination, on les voir, hein, clairement. Il y a une énergie de domination pas vue, pas, pas, vu, pas contactée. Donc ça m'envoie me les règles pour le groupe. Mais il y, y, y a un truc que je manque dans ta, dans ta question, c'est quoi Faire en sorte de ne pas plaire aux autres. Hum, tu, tu, ouais, voilà. tu te bases sur ça. Tu es un peu l'outsider. Tu te places dans ce, dans dans ce positionnement-là. Et c'est pareil pour le groupe. Il euh, y a un côté, je me place en tant qu'indépendant indépendante pour ne pas euh, être en lien avec les autres. Sauf que j'ai besoin des autres pour pouvoir être définitivement moi-même. Parce que quelque part, c'est grâce au regard des autres aussi que je sais qui je suis. Et que je peux aller voir des zones de moi dont je n'ai pas conscience. Dixit. Ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ce démon qui grogne en toi. Il y a un côté joueuse que tu n'assumes pas. Je n'assume pas de jouer, de jouer la séduction, de jouer les attraits, de jouer le côté attraction-répulsion, ce côté sensuel qui, en fait, sous le temps, tout le marketing. Euh... Euh, je veux être la première, voilà, c'est ça. Merci. Je veux être la première, je veux être sur le podium. Parce que c'est lorsque je suis sous le feu des projecteurs que je me sens gonflé d'orgueil, que je me sens gonflé d'énergie, que je sens une tension maximum en moi. Et ça, c'est OK. Euh, mais chez toi, il y, y a un rejet de ça qui est totalement euh, inavoué. Tu es un peu la working girl qui a envie de faire carrière quelque part. Et c'est parce que tu refuses ça que tu refuses de créer. Parce que tu sais qu'en créant, tu vas forcément devoir aller plus en avant de ça. Donc, euh, pour le groupe, ça renvoie création. Ça renvoie... Euh, je me déteste. Et pourquoi je me déteste Pour être sûr de m'aimer. Voilà, wow, tiens, on joue le paradoxe. Euh, en me détestant, je suis sûr de m'aimer. Parce que c'est en comblant, ah d'accord, ah, c'est marrant, c'est ce que j'ai euh, perçu chez la personne, euh, chez, ma, chez, chez, chez mon cliente ce matin. Euh, c'est en me détestant que je, euh, je m'aime, euh, c'est en comblant les vides, c'est en comblant ce que je crois vide en moi, que je m'aime. Voilà ce que me dit la structure du groupe. Enfin même si ce matin c'était pas totalement comme ça. Je reste avant tout un avant-gardiste, mais pour ça, je dois me séparer du groupe. Euh, C'est un peu euh, euh, l'artiste qui se dit incompris. Ah, d'accord, on impose notre propre point de vue sur nous euh, aux autres. En disant, ouais, mais tu sais, je suis comme ça, et j'ai étudié ça, et j'ai fait ça, et euh, j'ai compris ça sur moi, ben, en fait, on enlève aux autres le droit de nous dire notre regard. De nous dire euh, pas notre regard, vous voyez lapsus. Euh, de dire notre, euh, leur regard sur nous. Et on empêche, c'est une stratégie pour empêcher les autres de nous enrichir. Euh, une des voies d'évolution pour ça, c'est euh, d'arrêter de s'analyser. C'est euh, d'arrêter de dire aux autres ce qu'on a compris sur soi et de commencer à, à écouter les autres. Donc on a un, un côté euh, altérité qui est dysfonctionnel quelque part. Voilà ce que je pourrais dire. Merci pour ta question mademoiselle.